On est vite perdu quand on ne sait pas quel électroménager ou encastrable choisir. Profitez des conseils professionnels, personnalisés et indépendants vis-à-vis -vis des grandes marques que nous proposons. Pour tout comprendre et mieux choisir. Électroménager, cuisine équipée, encastrable, placard dressing et services techniques. Chez Defitec, c'est un impec.